Bonjour à tous, cette semaine encore un petit hiatus euh, avec le Galactic News et j'aimerais prendre deux petites minutes pour vous expliquer pourquoi. Euh, le Galactic News, on essaye de mettre un maximum d'infos dedans mais toutes les infos qu'on traite sont pas euh, possibles à mettre dans le Galactic News, tout simplement à cause du mode RP. Euh, certaines infos, comme cette semaine, le No-Fly Zone rework, qui a été déplacé en 4.0, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans le Galactic News, parce que qu'on ne peut pas trouver une façon convaincante de, de l'intégrer. Donc, étant donné que CIG ne fait pas d'inside en ce moment, le PTU n'est pas dispo, euh, les lives sont un peu light aussi, euh, on préfère ne pas faire de Galactic News plutôt que de faire un truc qui serait un peu vide ou euh, bancal. Donc je préfère faire ce format-là où je vous donne les infos directement plutôt que de faire un Galactic News qui ne correspondrait pas aux critères qu'on a euh, habituellement. Donc On va commencer avec les infos comme je vous disais, par exemple la no fly zone, le rebound de la no fly zone qui normalement devait être en 3.9 et qui finalement sera en 4.0. C'est ce qu'on a eu dans le round up de la semaine dernière à la mise à jour de la roadmap. Et sinon, globalement, pas d'infos de ce côté-là. On a un nouvel article de l'or euh, comme chaque semaine. Si vous avez l'occasion de les lire, je vous les conseille fortement. Si vous lisez pas l'anglais, évidemment, il y a plus 42 qui fait les traductions. Euh, ils font euh, dans le temps euh, qu'ils peuvent, puisque de rien, ils sont dans le rush permanent. Et si vous pouvez les soutenir, n'hésitez pas parce que euh, ils font un, un super travail et ils méritent d'être soutenu Donc, dans les autres infos, il y a le PTU qui malheureusement se fait toujours attendre. Euh, on sait qu'il avance, on sait qu'il y a beaucoup de corrections de bugs, mais euh, pour l'instant, il n'est pas prêt de sortir puisqu'il y a pas mal d'instabilité en fait sur les serveurs. Ça, c'est les petites infos qu'on a, mais on on sait qu'il y a des fonctionnalités sympas qui arrivent, euh, on sait que cette mise à jour va valoir le coup, mais évidemment, euh, CIG est très impacté euh, par les événements en cours, donc il faudra encore sûrement attendre un peu, et on n'a pas de date pour l'instant. Euh, cette semaine, on a eu aussi la révélation des nouvelles armures, enfin pas des armures, des casques qui sont inspirés d'un clan de, du système Pyro, donc ça tease un petit peu déjà l'histoire du système Pyro. Ça c'est plutôt cool parce que on en apprend un petit peu plus sur, sur ce qui va nous attendre et on sait déjà que le mois prochain on aura le reste de l'armure. Euh, J'ai essayé de vous mettre quelques images des, des armures qui sont plutôt bifi. C'est des armures qui sont bien bien bien chargées mais euh, qui peuvent plaire euh, si vous avez envie de jouer le pirate. Euh, dernière petite info de la semaine, euh, c'est un truc que je voudrais vous conseiller, c'est pas une info. C'est l'application de Camille, le RC Companion. Donc C'est une application à mettre sur Firefox ou sur Chrome et qui vous permet de gérer énormément de choses. Ça vous permet de gérer vos contacts. Euh, ça vous permet de copier vos contacts du PU sur le PTU. Ça vous permet de voir euh, les vaisseaux dispo et leurs infos sur le, sur le site. Ça vous permet de voir la mise à jour de la roadmap, entre autres. Et c'est plutôt bien foutu parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais en gros, euh, ça se présente avec des barres pour chaque sujet de, de fonctionnalité en cours de développement. Quand ça ne bouge pas, la barre reste bleue, euh, quand ça recule il y a un petit bout rouge qui vient se rajouter et lorsque ça avance il y a une petite barre verte qui vient se mettre derrière c'est très lisible, très simple à comprendre donc vraiment je vous conseille euh, cette application, elle est donc, la semaine prochaine, je sais pas sur un Galactic News, parce que comme dit, ça dépend euh, des infos qu'il y a. S'il n'y a pas assez d'infos, on continuera ce format. S'il y a de nouveau assez d'infos, on fera un Galactic News. De toute façon, vous, vous le verrez à ce moment-là. Nous, on en profite du coup pour faire quelques vlogs, en fait, pendant les pauses des émissions de CIG, parce que ça nous laisse un, un petit peu de temps pour, euh, pour faire d'autres vidéos. Donc euh, voilà, il y en a déjà qui sont en cours d'écriture, et euh, j'espère que, que ça vous plaira. En attendant, euh, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis il des étoiles.